Bonjour, je m'appelle Thierry Uzo, je fais partie de l'association Secours 34, qui est une association d'usagers de l'eau dans le sud de la France, et, je fais partie, et cette association fait partie du mouvement européen pour l'eau. Donc, Je vais vous donner quelques informations sur la situation française dans le cadre de la politique de l'eau que met en place en ce moment le gouvernement. Donc, Il y a plusieurs, plusieurs points qui sont assez dangereux de, mon, de notre point de vue. Euh, euh, donc tout d'abord, euh, on, on a un, un transfert de compétences euh, pour les services eau euh, potable et assainissement euh, des communes qui détenaient au départ la compétence vers les intercommunalités, c'est-à-dire des regroupements de communes. Alors pourquoi ça, ça nous semble assez dangereux euh, Parce que ce, ce transfert de compétences va entraîner euh, euh, la transformation de beaucoup de petits services euh, euh, euh, au niveau des communes vers des, des, des gros services au niveau des intercommunalités euh, avec euh, des, des, des problèmes de type euh, difficultés de financement euh, du transfert de compétences, d'où euh, la nécessité pour euh, les, les intercommunalités d'augmenter euh, la facture, la facture d'eau des usagers, euh, également euh, lors du transfert de compétences, ce qu'on a constaté, euh, c'est que très, très souvent euh, les, les, les services communaux qui étaient soit en gestion publique soit en gestion privée, lors du transfert de compétences euh, reviennent très souvent en, en, en, en gestion privée. C'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises privées de gérer des gros services. Euh, ça leur permet de faire, de faire plus de profit que, que, de, que de gérer, que de gérer des, petits, des petits services en concurrence avec, avec de la, de la gestion publique. Ça, c'est le, le premier point qui est, qui est très problématique. Et un, de, un deuxième aspect, c'est le transfert de compétences, de, euh, de la compétence euh, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Des inondations. Là aussi, le transfert de compétences se fait des communes, des départements et de l'État vers les intercommunalités. Donc les intercommunalités n'ont pas les compétences pour, pour gérer les milieux aquatiques, pour prévenir le risque d'inondation, et n'ont pas les moyens non plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, la, il va y avoir aussi la, la, la création d'une nouvelle taxe qui s'appelle Aquatax pour.. pour donner de l'argent aux intercommunalités pour pouvoir exercer la compétence. Donc on voit qu'on est dans un système où la façon dont, dont l'eau va être facturée aux usagers domestiques est en train de changer euh, avec des risques, des risques assez importants euh, que les usagers paient beaucoup plus. Le troisième aspect dont je voudrais vous parler, qui est aussi très très important, c'est la transformation des, des agences de l'eau en France. Donc en France, les agences de l'eau euh, gèrent par bassin hydrographique le petit cycle, c'est-à-dire euh, les services de l'eau et d'assainissement, et le grand cycle, c'est-à-dire euh, la gestion des milieux aquatiques, euh, prévention des inondations, submersion marine, etc. Le gouvernement est, est a, a, a, a décidé de, de prendre une partie du budget des agences de l'eau euh, pour, euh, pour réduire sa dette, et également pour financer euh, une nouvelle agence qui s'appelle euh, l'Agence française pour la biodiversité. Ce qui fait que les, les agences de l'eau ne vont plus pouvoir euh, subventionner euh, au niveau du petit cycle de l'eau euh, la, constru la construction de stations d'épuration, euh, la, la lutte contre les, les fuites d'eau euh, au niveau des, des intercommunalités. Donc les intercommunalités qui, qui n'auront plus cet argent-là Vont devoir le, le, le trouver ailleurs, et le trouver ailleurs, euh, ça, ça, ça, ça veut dire augmenter la facture de us, des, des usagers ou alors euh, signer des partenariats publics privés avec des entreprises privées.